C'est Juliana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Sims 4 ça fait longtemps exactement Donc je vais vous montrer donc Comme vous l'avez vu dans le titre d'abord Nous sommes là pour faire un 100 baby challenge Alors là on rigole plus les gars Genre avant on faisait des trucs de malade Regardez la maison à quoi elle ressemble à avant Donc je vais vous les présenter Donc voici notre petite Shana euh... Donc dédicace à Shana ma copine Qui euh, va faire du coup des bébés avec son mari Clément Dominique. Voilà, donc euh, Shana Sanchez et Clément Dominique. Voilà, du coup, on va pas mettre pause, on va faire ça et on va faire, essayer de faire un bébé avec Shana. Alors, on va voir d'abord s'ils y vont. Alors, là, je sais pas pourquoi ils parlent de poubelle. Mm -hmm. <rire> Essayez de faire un bébé avec les. Arrête de pas poter. Ah. Ah. Alors là, ça va être exactement la chambre des enfants. Donc c'est pour ça que. Ok. Alors, on regarde. D'accord, ils y vont. Je regarde pas parce que. Il paraît que YouTube censure. Donc euh, je regarde pas. Oh Clémence a, a, a. Clément, il a appris. Il a acquis la compétence de matière. Allez. Vous avez fini Je sais pas s'ils ont terminé. C'est bon. D'accord, ils ont terminé. Donc Clémence, tu vas essayer de faire... De voir si tu as un bébé. Faire un test de grossesse. Alors, je vais la regarder pour voir si elle a un petit bébé. Et on va voir, du coup, les amis, si on va réussir. Oui Elle est enceinte Manger pour deux. Félicitations, Shana est enceinte. Une nouvelle personne va arriver dans ce foyer. Eh oui Alors, du coup, là, c'est plus compliqué. Euh, pour eux deux. Donc, tu vas lui annoncer la nouvelle. Euh... Plus de choix Amour. <rire> Attends, j'aimerais plus de choix, amour, plus de choix, faire craquer. Bon, on va, on va la laisser. En attendant. J'aimerais, parce que pendant qu'ils regarde la télé, euh, <rire> j'aimerais que... Euh, on essaye, du coup, vu qu'on a... Par contre, les gens là... Toi là, tu vas. aller faire partir parce que... Puis non, mais non. Arrêtez avec vos caïkofruits. Plus de choix. Méchant. Non. Envoyé à son domicile, Envoyé à son domicile, Envoyé à son domicile. Voilà, merci. La prochaine fois, peut-être. Mais non, mais pourquoi il impose d'ailleurs Bonjour madame, mais c'est quoi cette dégaine Vous êtes qui Laura Loreuil. Bah, euh, Laura, waouh. Wow. Euh, du coup... Ah bah ouais, tu, tu fais tes pompes ici là euh, Dans la chambre du bébé Sachant que là c'est le là que le bébé va être Donc euh... Alors donc Pourquoi C'est son anniversaire hein Mais quoi Mais quoi Genre là on est là Mais quoi Je savais même pas c'était là leur anniversaire. Euh... Euh, on va prendre une petite photo. Euh, avec Clément, comme ça. On va pouvoir l'afficher dans la maison pour qu'on a plus de décoration. Ça sera plus joli. Et euh, s'il y a quelque chose qui vous qui vous plaît, vous me le dites en commentaire, comme ça je pourrais euh, euh, la faire. Voilà. Et là, on va... Euh, Voilà, alors, normalement, si on regarde dans l'inventaire. Je sais pas, par contre, euh... Ah, c'est ici. Voilà, on a des photos. Alors, on va en afficher une dans la chambre. Euh... Simstra instagram Donc on va la mettre ici, celle-là Oui, ici Non, vas-y c'est bon Mais pourquoi il veut pas se poser Est-ce que je peux pas la poser euh, sur au-dessus de lui je vais Oui, comme ça on aura des cymphous. Euh, du coup les gars. Mais qu'est-ce qu'elle veut Mais qu'est-ce... Qu Qui es-tu Qui es-tu Non si, non, t'es... Je sais pas t'es quoi, t'es italienne ou je ne sais pas. Alors... Du coup... Ah oui, parce qu'il va avoir... Euh... Aux anges en l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Oui. Nouvelle. Très joueur. Waouh, ta tête... Euh... Oui. Du coup, on va... J'aimerais essayer de trouver... Euh... En fait, j'aimerais qu'elle accouche tout de suite. Tu vois, mais pour l'instant, elle n'a pas de bidon. Pourquoi elle n'a pas de bidon On disait quoi On va la faire manger parce qu'elle a faim. Alors... Regarde dans le frigo, tu vas cuisiner, je sais que t'aimes bien ça. Un sandwich au fromage familial, comme ça il y aura quatre parts et ça sera plus simple. Pour... Allez, on ça, là. Regardez une chaîne d'humour, non Je veux pas que tu regardes ça, voilà. Vas-y, va nous faire à manger. Donc on va quand même la regarder faire, sachant qu'elle sait cuisiner normalement. Euh, elle, a, elle, elle aime ça. Allez, cuisine avec Dominique. Euh, ouais, non, en fait. Comme ça, tu pourras manger et ça te fera du bien. Lui, il a pas très faim. Par contre, il aimerait aller aux toilettes. Bah, s'il a faim, mais on va le faire aller aux toilettes quand même. On n'est pas des monstres. Enfin, si, quand même, parce qu'on va leur faire avoir son bébé, mais. Utiliser. Tire pas la chasse. Voilà. <rire> Et après, ce sera toi. Ça sera ton tour. Hop, utilise. Voilà. Victor a fini de manger. Voilà, mange. Ça, ça va te faire du bien. Et après, tu vas prendre une petite douche. Pour être bien propre. Alors, mm -hmm. tu, en fait, les Sims, ils disent qu'elle a un bébé. Une fille qui se déploie au... dans 20 heures. Donc, c'est-à-dire, oh. euh, il sera exactement... Bah, ça sera demain. Donc, demain, en Sims. Arrête de discuter. Mange Mais tu manges pas, tu parles. Non, ne discute pas. Voilà, mange. Fini de manger. Puis toi, vu que t'as un bon mari, tu vas... Ah, génial, elle est, elle est géniale. Ah, c'est parfait. Mais du coup, toi, tu vas prendre une portion. Bon, là, comme ça, elle peut aller aux toilettes. Et toi, tu vas euh prendre une photo. Voilà, tu vas prendre des photos comme ça, tu pourras. Pas. Mais pourquoi elle n'a pas été les toilettes Ah non, tout va bien. Par contre, après, il faut qu'elle aille dormir parce que son hygiène, son hygiène, son énergie baisse. Donc, elle va dormir juste après. Ah, oui. Mais je te vois pas. <rire> voilà. On va prendre des photos de son assiette. Comme ça. Et après, vu que c'est dans l'inventaire de Clément. Euh, donc, c'est là. On va les vendre. Quoi 19 Mais c'est nul. Bon, au moins, on a 19 euros en plus. Mais bon, c'est pas top top, hein. Alors, ah merci, fais la vaisselle. Donc là, c'est le côté droit pour là. Et le côté gauche, du coup, est attribué à qui Voilà, comme ça, nos Sims se vont bien. Alors, il est confiant, toujours avec cette petite... Euh, voilà. <rire> Donc, du coup, la grossesse. Ah, mais là, elle dort. Elle veut redormir après Non, tu vas pas réclamer. Tu dors juste. On va juste accélérer un petit peu le temps pour que ça soit plus rapide. Après tu iras dormir. Allez voilà. Alors donc, 14 heures voilà donc c'est bientôt l'heure. Euh, de faire euh, tout ça. Par contre, on va juste mettre les lumières automatiques. C'est <rire> peut être bien. Euh, éclairage automatique. Tous les éclairages. Voilà. Comme ça, ça sera mieux pour nous. Euh... Donc là, c'est dans 13h. Donc ça passe super vite, par contre, dans les Sims. On va quand même accélé ex accélérer. 13h. Attention. Elle va bientôt accoucher. Donc pendant que tout ça se passe, on va mettre. Euh du coup, on va mettre euh, un truc pour le baby. Donc on va noter B... Bé... Oula, qu'est-ce que j'ai fait Bébé. Bébé tapis, bébé... Pas bah bébé, recherche. Non, pas décoration. Trop fort peut-être Alors, euh, peut-être si je vais là-dedans et que je vais dans l'île d'enfant. Voilà. Voilà. J'étais sûre de tomber dessus. Alors, on va le mettre ici. Mais au cas où, on va en mettre d'autres. Voilà, on en. Ouais, non. Je vais en mettre qu'un seul, on verra. Comme ça, j'en paye moins, tu vois. <rire> c'est juste pour ça. Donc, vu que c'est vitesse 3, là, je sais pas. Dans 3 heures. Non, c'est pas ça. Pour... 11 heures. Plus que 11 heures à attendre, les amis. À ah, 11 heures, c'est quelques minutes, tu vois. C'est quelques secondes. Voilà, tout le monde qui s'est réveillé, mangé pour deux. Oh, 10 heures. Ok, les gars, c'est bientôt l'heure. On est lundi. Et vu qu'il reste 10 heures. Euh, par contre, il est vraiment. Mais arrêtez! C'est moi voilà. Quoi, je serai seulement James Times. Bon bah tant pis, on va continuer à faire avancer tout ça. Et tu discutes pas avec Clément, tu peux tu ne t'assois pas. Allez ici, voilà. Va ici et va ici et.. <rire> je sais pas. Alors, je sais pas comment on, je peux faire. Bon genre tu sais qu'elle accouche tout de suite parce que moi je suis pas tu vois je, je, je sais hey, je reprends les sims ok ça fait giga longtemps la télé est cassée là regardez la télé elle oh. voilà. est cassée attendez attendez, donc la télé va mieux. Ok nickel. Euh, les gars, elle a très très Alda et eh bah, ben, tu vas. Reprendre des macaroni, des macaroni au fromage. Et je pense qu'on va mettre aussi dans la chambre des bébés. Du bébé. Euh, on va mettre une toile. Pour que ce soit. Pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Alors, je vais mettre. Euh, je sais pas comment ça s'écrit. Toileux. Ouais, euh confort, éclairage, décoration afficher tout mais je sais pas c'est dans quoi donc euh, je sais pas vraiment tu vois toi euh, je sais pas je pense que vous comprenez ah c'est là, c'est quoi loisirs et compétences voilà c'est un chevalier, voilà voilà. Et là, comme ça, elle va pouvoir faire une toile classique. Et on va mettre une petite. Et je crois qu'on va en mettre deux. Genre, ce serait pas mal, tu sais Pour. Euh, que. Il y en a deux qui le font. Tu vois Mais c'est juste le temps que le bébé arrive. Comme ça, on aura tout pour faire sa chambre convenablement. Allez, hop euh, non, pas toi. Mais mange. Si elle, elle le jette sur le sol. Euh. Du coup. Dans 3 heures, on aura tout ça. Donc, toi. Toile classique. On va faire une petite toile. Voilà. d'avoir c'est pas mal de faire des toiles. Alors, on va voir ce que... Ah oui, c'est vrai qu'il n'aime pas ça. Euh... Oh. Je n'y avais pas pensé. Fais ta toile. Non, je ne veux pas le lit. Toile classique. Petite toile. Arrête. Arrête de discuter avec Clément. Voilà. Est bientôt fini. Sa fin est presque au maximum. Ah! voilà ah il a des compétences allez fais nous une belle toile voilà elle elle est pas tendue je lui avais pas mis un truc euh, dessus ok normalement si on veut avoir le bébé on est sur une bonne route le ou les, hein, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout où ils vont être placés aussi. Donc, Clément, je vois qu'il a bientôt terminé. Ah bah, il a fini. Mettre dans l'inventaire. Pourquoi j'ai perdu 3 euros Ah mais... Ouais. Hum. Alors, on va lui donner un nom. On va l'appeler le lama fâché. Je sais pas si vous avez, euh, si connaissez le lama fâché. Hop, on le vend pour 48 euros quand même. Et toi, t'en es où Qu'est-ce qu -ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est mais arrête de lui parler, genre entre deux, elle parle à, à son amoureux. Hein. Mais fait ta dalle Je ne pas ce que c'est. J'arrive pas à comprendre. Mmh. Non, je vais pas l'abandonner, qu'est-ce que tu racontes C'est ça qui nous donne de l'argent. Lui, il fait à manger. Genre, il. il... Es censé savoir cuisiner euh, du coup je vais regarder quand même dans combien de temps on passe au deuxième semestre dans deux heures ben je vais faire ça et comme ça je pourrais mieux voir ce qui s'étoile ok donc tu vas euh, le mettre dans l'inventaire je vais la vendre 52 euros c'est euh, quoi on va faire une Toile moyenne, pour une fois. Arrête de lui parler. Fais ta toile, c'est important. Oui, tu aimes ça, oui, on sait. Dans 23 heures, on a le troisième semestre. Niveau supérieur de la peinture, nickel. Arrête de bavarder. on va faire une grande toile cette fois. Oui, t'es très inspiré. Ah, moi, je suis pas capable de faire une toile, tu vois. Une grande toile comme ça, je suis pas capable. C'est moi qui te le dis. J'aime bien euh, dessiner, faire de la peinture. Mais euh, franchement, fou. Et dans 21h, on passe au troisième ème semestre. Je sais plus, il y a combien de semestres dans une grossesse. Elle commence à voir un bidou. Elle est passée direct. Genre, tu vas me. Euh, mettre dans l'inventaire. Et tu vas reprendre la, to la toile parce que tu es très inspiré. Je ne veux pas que. C'est quoi ça À la fin. Faites-la manger avant que la fin n'empire. Affamé dans 12 heures. Ah oui, pardon. Et bah, toi, tu vas faire de la cuisine. Tu vas me faire un gâteau de riz. Tu vas me faire une familiale. Et comme ça, elle, elle peut faire sa peinture tranquillement. Allez, fais ça. Voilà, comme ça, elle est tranquille. Voilà, après, toi, tu vas... Non, pas toi. Toi, tu vas me la mettre euh, dans l'inventaire. Comme ça, je peux vendre ce, ce, ce chef d'œuvre Et tu vas me faire une photo de référence. Tu vas faire une petite toile de référence. Je sais pas, elle va dessiner qui ah non, elle doit se prendre en photo, elle. Le photo du berceau. Hop Voilà, vas-y, tu peux me faire ce berceau, s'il te plaît. C'est nickel, c'est parfait. Genre, ça, c'est vraiment incroyable. Et toi, du coup, tu vas... Attends, non. Toi, tu vas me met la mettre dans l'inventaire. Merci. Alors, désolé si je te laisse pas dormir toi tu vas aller ici et toi tu vas faire non toi allez ici toi bon, on va faire une photo de référence une grande toile de alors voyons voir ce que qu'est ce que nous allons prendre en photo pas bah, la porte c'est un magnifique chef dœuvre quand même une porte c'est tout ce qu'on a besoin <rire> une porte Genre elle va vraiment dessiner la porte tu vois Alors Ok dans 13 heures, on est au troisième semestre, les gars Ça commence bien Mais arrête de lui parler oh. Les sims se proches de leur famille adorent être amis avec les, les membres de leur famille voilà. Elle m'a dessiné la porte Mais là dans mon inventaire Voilà c'est bien et ce qui me fait plaisir c'est que. En fait là on est en train de gagner beaucoup d'argent. Par contre je ne vois pas. En fait je fais je suis que dans l'inventaire donc je ne vois pas ce qu'elle a besoin. Quoi la vessie, la vessie, la vessie, la vessie, la vessie. Ah, attends ma belle. Voilà. Hop, utiliser. Voilà. Va faire pipi, va faire pipi, va faire pipi. Oui, il va les utiliser, mais genre elle est, elle est bien alors qu'elle est mal à l'aise. Puis après elle a faim, à la faim, à la faim, à la fin. Tiens ici, euh, y a pas. Prends une portion de ça. Je sais pas c'est quoi. Oh non, la prends pas. Hein. Fais nettoie ça et va cuisiner euh, un truc rapide. Allez, une portion individuelle parce que là ça, ça va pas le faire. Voilà lave-toi tes mains vite. Oh là, là là là très fin la très faim. Ok dans 7 heures elle est au troisième trimestre. Oh oui elle est géniale. Oh non elle est géniale. Je te jure c'est la meilleure des, des c'est la meilleure simette que je n'ai jamais fait dans ma terre entière. Je sais pas normalement quand je lui par contre euh, ouais voilà fais-toi à manger comme ça tu te sentiras bien puis après tu iras te coucher. Voilà. Et toi du coup, tu vu que tu euh, dors depuis tout à l'heure Tu vas me faire une toile Bon allez, une petite toile Six. Voilà, je sais que tu vas être tendu Mais quand même Je suis pas fier de toi hein. Tu fais que ça, dormir et dormir et dormir Bon, je suis vitesse normale, j'aimerais mettre une grosse vitesse S'il vous plaît Allez, arrête d'abuser Je es vraiment en train de m'énerver Puis après, vu que tu veux te divertir tu regarderas... Euh, une chaîne d'action. Oh. Tu vas me la mettre dans l'inventaire, s'il te plaît. Par contre, t'as faim. 79. Voilà, c'est bien. Il mange, il s'est fait à manger... Et après euh, tu iras prendre une douche rapide, et après tu utilises des toilettes, voilà. Tout va bien. Donc là on est en train de gagner de l'argent, la pauvre elle est en train de dormir, elle est pas bien franchement, et elle fait une grossesse et du coup c'est assez compliqué. Dans quelques minutes, ça y est, on est au troisième trimestre, les amis. Alors, attention. 3, 2, 1. Ah, ouais, mais non, mais moi bon, je vais trop vite. 3, 2, 1, go. Alors, elle a faim. Et. Ce sim, c'est presque terme. Il est plus près d'avoir fini. Oui, tu as faim, tu as faim, tu as faim. Vas-y, fais-toi manger, ça va, t'es trop rapide. Alors, alors, alors, alors. Quoi, quoi, quoi Mais t'as envie d'aller aux toilettes Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ah mais quoi c'est trop dur Utilisez Mais moi je suis en vitesse 3 aussi, je suis bête. Je vais mettre la vitesse 2, ce sera plus simple pour moi. Voilà, mange, mange, mange, mange, mange. Ce sim c'est presque terme. Il est plus qu'à. Il est plus que près d'avoir un enfant et de finir ah oui tu ah sais pas elle va accoucher à tout moment par contre je suis trop contente une cime heureuse trouve que la vie est belle le bonheur rend n'importe quelle émotion positive encore plus forte d'accord donc là le travail peut commencer à tout moment et le bébé sera dedans et là la vidéo sera terminée parce que euh, voilà les amis voilà et on fera dans la prochaine ah. épisode voilà euh, du coup, là, à tout moment, le travail est, euh, va commencer. Elle chante Je sais pas, j'entends pas. Allez. Je veux qu'elle accouche. Genre, on sait pas quand est-ce qu'elle accouche. Mais les Sims, eux, ne savent pas... Quand est-ce que... Bah en fait les sims ils peuvent pas savoir euh, genre que... Ah merci t'es gentil ma belle. Merci de faire une toile. C'est bien. Alors par contre je vais mettre la vitesse 3 je suis désolé. On ah, mettre la vitesse 3 comme ça on peut accoucher à tout moment. Et ça sera plus simple pour nous. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais je sais que t'as la grossesse qui arrive. Et que t'es heureuse. Oh ouais. Il a mal dans mon inventaire. Alors, 180 et hey. hey, franchement c'est pas mal. Quoi la quoi, quoi, quoi ah, J'allais dire à la couche déjà. Par contre, ça fait longtemps genre euh, si je me mets normal, genre imaginez le temps que ça fait chana coche. Oui, mais... Euh... Voilà oh, Une grande toile, elle me fait Ah ouais Qu'est-ce qu'elle fait Alors là, tu me déçois. Tu me déçois, ma belle Bon, <rire> ben, je vais me mettre dans l'inventaire et... Ça, c'est pas cher. Je retire ce que j'ai dit, merci. Genre un truc aussi moche vaut aussi cher. Par contre, tu me reprends 50 euros. Euh, tu sais que tu vas bientôt accoucher. Wow, c'est joli. Genre je dis, mais comment tu fais pour aimer la peinture Et là dans l'inventaire après tu prends. Allez, mais c'est long, les gars. Je sais pas, pas, la vidéo, elle, elle dure combien de temps Mais franchement, c'est long. Très mal à l'aise. Alors, toilette utilisée. Alors, je vais regarder quand même tout ce qui va pas. Ah ouais, la vessie, l'hygiène, ça passe encore jusqu'à la très très faim. Elle a faim. Oh, ma belle. Cuisine un truc. J'ai une salade de jardin... 4. Pour 4, comme ça, il pourra manger aussi ton colocatel. Parce que je sais pas si il a faim. Ouais, il a faim. Mm -hmm. Allez, ma belle. Faut que tu accouches. Ah, accouche Ah, accouche Ah, accouche J'ai hâte d'avoir, tu sais, le pe la petite information. Le travail a commencé. Genre, tu vois, ça, ça fait longtemps j'ai pas eu ça. Donc, euh, ça me fait plaisir. Tu vois à ce que tu vois. Voilà, une belle salade du jardin. Et toi, tu vas te réveiller et tu vas t'asseoir ici. Ah non, pas toi, pardon. <rire> toi, t'es déjà debout. Assez-toi. Voilà, tu es bien, donc ça, c'est bien. <rire> tu es bien, donc ça, c'est bien. Waouh. Ah elle bah s'est trop bien cuisinée, par contre, Shannon. <rire> Alors Chana, désolé, si tu voulais pas d'enfant, c'est pas ma faute. Hein. J'ai... Le... Ah, tu pourras me le nettoyer Voilà, à la, la perfection. <rire> Waouh... Mais arrête mais non, mais arrête Voilà, il prend... Prends Quoi? quoi Prends Prendre une portion. Et après, tu vas astiquer ce truc à la perfection parce que c'est vraiment dégoûtant. Et je suis très sérieuse en disant cela. Par contre, je me demande quand est-ce que le travail va commencer. Je suis en vitesse 3 exactement. Vas-y, astique, astique, astique, astique, Si un jour, je dois faire ça, genre pour quelqu'un, je meurs. Mais quoi Mais arrête de me prendre de grandes poils Arrête de vouloir lui parler. Ouais Niveau 5 Bravo ma belle qu'est-ce que tu m'as fait Attends parce que là... Ah non j'ai pas de tenue. Bah mets-le moi dans l'inventaire. On va voir ce que ça vaut. 241, bah bien. C'est wow Très cher. Ah oui mais... fais une petite sieste. Mais ça arrive, écoute, tu vas accoucher. Euh... Oh non Non, toi par contre... Ouais, t'es... Wow. Tu vas me le réparer et après, tu vas essuyer. Et très bien essuyer. Frénétiquement, il est noté. Qu'est-ce qu'il fait il ça, il... Oh oui, merci, t'es gentil, toi. Genre, il veut, il veut. Oh oui. Oh, oh, quelle va être belle cette toile. Je le sens. Arrête. Bah, regardez Rome. Regarde Romain. Hein. Ça y est, le travail a commencé, les gars. Le travail a commencé, le travail a commencé. Hey mais non, mais qu'est-ce que tu fais mais Le travail. En tout cas, on a eu un petit signe qui dit que le travail a commencé. Donc, toi, tu vas manger. Oui, allez, allez, allez, allez, allez Voilà, fais ton pipi Voilà, voilà, voilà, allez, allez, allez, ma belle Allez, ma belle, tu peux tout faire Tu Donne tout, donne tout, donne tout Mais arrête Je... Arrête de faire la vaisselle, arrête Non, mais elle se moque de moi Le travail a commencé Oui, ça y est Ah, ah ça y est, ça y est, ça y est Chana est en train en coucher. J'ai trop hâte Félicitations. C'est un garçon, mais... C'était le truc le, le meilleur ah, tu sais quoi On va l'appeler Sacha. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, on va l'appeler Sacha, parce que Shana... Voilà. Oui. <rire> donc, alors, donc... Sacha. Euh... A ah. Nickel. Oh, ah, on a... Oh non, on a qu'un seul petit garçon. En plus, il pleure. Il veut quoi, le petit t'as plus de bidon ok les amis du coup forcément comme je vous l'avais dit on va s'arrêter là pour aujourd'hui si la vidéo vous aurait plu n'hésitez pas à liker commenter et partager et sur ce, ciao ciao